Salut tout le monde, c'est Winman, content avec vous. 66e journée de floraison avec la Vipar Spectra, la superbe lumière LED modèle XS 2000. On est avec les quatre plantes, les deux Vanilla Frost. Plus précisément, les BC Vanilla Frost. Des graines de cannabis qu'on a trouvées dans un 3,5 grammes de la SQDC de la marque Flower. Plus les deux plantes d'en avant. Deux graines de cannabis de notre ami Max. Max de Québec. Plante mystère. Et oui, plante mystère. Euh... Vraiment différente le look, mais je me demande si c'est pas la même variété, même génétique, parce que les deux sont sucrés. Donc à moins que Max aime le cannabis sucré et ait choisi euh, deux graines de cannabis, deux génétiques. Du même type. En tout cas, celui-là là, est vraiment, vraiment euh, mon préféré. Les deux Vanilla Frost. Celui de gauche, croyez-le ou non. Goût de, de Vanilla Frost avec raisin. Et celui de droite, c'est vraiment là, Vanilla Frost, détergent là, au savon. Là. Euh, on en avait parlé l'autre fois, comme si on était là, dans la rangée des détergents dans l'épicerie. C'est c'est pas très, très agré... agréable. La raison pourquoi j'ai le goût de couper mes plants, euh, peut-être j'aurais dû peut-être attendre, je devrais, je devrais peut-être attendre pour les deux Vanilla Frost. Euh, je pense pas qu'ils vont gonfler encore d'ici 5 jours, là, mais ils ont été quand même été euh, les derniers à, à gonfler les cocottes. Mais la raison pourquoi je veux vraiment couper ça aujourd'hui, c'est que les clones ont besoin d'être euh, transplantés dans, euh, dans des plus gros contenants. Euh, et puis mon préféré est prêt. Euh, les trichomes, là, ils commencent à être vraiment embrés. Je veux pas qu'il y en ait trop trop, là. Euh, C'est la plante la plus importante dans, dans cette grow là J'espère avoir 56 grammes, 2 onces, par plante. Donc 2, 4, 6, 8, j'aurais 8 onces euh, après que ça soit séché là. Donc, celui-là ici, est vrai, il est vraiment plus petit, mais euh, pour compenser, j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir 8 euh, onces, là. Ça serait très bien pour cette goutte-ci. Donc, je vais couper les plants. Euh, on fait tout ça ensemble? Pourquoi pas. Alright. Je vais faire un zoom sur les cocottes. Et puis après ça, on va couper ça. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Il sent très bon. Je ne peux pas vous dire un... Je peux pas vous dire un fruit en particulier, mais c'est pour ça que je, je dis que c'est sucré. Là, ça ça a l'air très bien. Très bien, très bien. Derrière la caméra, comme ça, ça a l'air ordinaire. Là, en vrai, c'est encore plus beau. Donc ça, c'est vraiment euh, mon préféré des deux de Max. Ça, c'est l'autre style. Un peu moins beau, moins tricot moins brillant. Voici un Vanilla Frost. Vraiment des petites cocottes pas qu'est-ce qui s'est passé. donner beaucoup d'eau à celui-là. Peut-être j'en ai donné trop. Et l'autre, Vanilla Frost, là, vraiment, les plus grosses cocottes, vraiment plus grosses. C'est quand même vraiment givré, là. Je ne sais on le voit très bien. Je pense que parce qu'on le voit. Donc celui-là ici, là, vraiment ordinaire. Mon préféré, Donc, un beau petit poil, toujours inclus. Alright gang. Donc 66 jours de floraison depuis le premier pistil. Hum, je pense que j'avais attendu 6 journées avant de commencer à compter. Donc 72 journées depuis euh, que j'ai mis la lumière en 12-12. Mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment la couleur des tricônes. Il faut prendre un petit.. Euh, microscope là comme ceci, comme cela et puis de regarder ça de très près regarder la couleur des tricônes et puis quand on voit du ambré là, brun, ambré là ça commence à être le temps de couper alright gang je vous adore euh... je vous adore, je vous adore je vous laisse là dessus et puis euh, on s'en va bientôt dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les plantes euh, accrochées. On va parler du taux d'humidité, comment faire un bon séchage. Donc pour cette vidéo, c'est terminé. 66 jours, on coupe. Ciao, ciao! Parce que Mes clones, ils... ils ont besoin de nutriments, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de changer de contenant. Donc, euh, et puis mon préféré est prêt. Alright, je vous adore. Ciao.